La semaine européenne des compétences professionnelles revient en 2022 pour sa sixième édition. Cette année, le thème portera sur des compétences pour la transition verte. Pour rendre l'Europe plus verte et atteindre la neutralité carbone, nous avons besoin de compétences adaptées. En 2020, 402 000 offres d'emploi dans l'économie verte, ont été déposés auprès de Pôle emploi, représentant 17,5 de l'ensemble des offres. L'enseignement et la formation professionnelle offrent aux apprenants une excellente opportunité pour se préparer à ces emplois. Rejoignez-nous pendant cette semaine et aidez-nous à accroître l'attractivité de l'enseignement et de la formation professionnelle. Je vous propose d'y contribuer en organisant des événements nationaux ou locaux auxquels vous pouvez participer, ainsi qu'en incitant vos proches à investir dans leurs propres compétences et leur futur. Merci.